Bonjour, aujourd'hui, 14e live évolutionnaire donc qui a désormais lieu chaque lundi de 19h à 20h. Vous le savez, pendant 20-25 minutes, voire parfois un peu plus, je vous expose un sujet. Et puis le reste du temps, on va aborder les questions donc de façon interactive sur, sur Zoom, pour celles et ceux qui se trouvent sur Zoom. Ça s'inscrit dans un nouveau cycle de live évolutionnaire qui vont durer plusieurs semaines sous le thème Go Hack Yourself. Ça veut dire comment on peut se bidouiller, se, se bricoler, se transformer, notamment pas simplement dans la perspective du développement personnel, mais surtout de changer ou transformer la société et le collectif qui vit en nous. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un thème, à savoir la vérité, et plus précisément la vérité radicale. Je vais bien sûr expliquer pourquoi. Je ne vais pas parler fondamentalement de la philosophie de la vérité parce que, vous le savez, il y a énormément de travail de fait, notamment depuis les, depuis les anciens, bien que je vais évoquer quand même quelques, quelques aspects de tout ça. Mais le but ne consiste pas à faire un cours de philo, évidemment, sur la, sur la vérité. Vous trouverez des choses très documentées et puis des experts bien plus calés que moi pour en parler. Par contre, on va aller quand même dans quelques éléments à la fois théoriques, généraux, et puis qui vont nous amener à notre expérience personnelle et nous questionner sur la question de la vérité radicale. Ça veut dire, avons-nous déjà une vérité radicale Avons-nous besoin euh, ou la nécessité d'évoquer cette vérité radicale ou une vérité ultime On peut se rendre compte déjà qu'on cherche inconsciemment une sorte de vérité ultime, hein, des choses comme le sens de la vie, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, la nature même de l'univers, de l'expérience humaine, etc. Donc, on a quand même, je pense, chacun au fond de nous, une sorte de présupposé inconscient hein, d'une vérité existante et qui nous met dans une sorte de quête. Il s'agit en général souvent aussi d'une quête mentale, d'une explication. Ça veut dire que notre mental a besoin d'expliquer les choses. Alors qu'on va s'apercevoir que la vérité, il y a bien une vérité mentale, de plus de fond 4, euh, s'il pleut, je vais peut-être me mouiller, etc et puis d'une vérité peut-être plus profonde qui échappe au langage, qui échappe même à l'explication ou à la notion rationnelle. Et vous savez combien je vous ai parlé précédemment de transrationnel dans des précédents lives. Je vais quand même entrer dans quelques types de vérités qui existent, parce que je trouve important de, de comprendre un petit peu ce qui se passe. Il y a par exemple la vérité déductive, ou ce qu'on peut appeler aussi le, le syllogisme, ou aussi qui... On parle aussi de la logique aristotélicienne, ou plus précisément de la syllogistique. Si A et B alors C, par exemple, vous connaissez bien cette, cette maxime de logique qui dit « Tous les hommes sont mortels, première proposition majeure, Socrate est un homme, proposition secondaire ou mineure, donc Socrate est mortel. » Et là, on a bien une vérité, une vérité déductive, hein, donc qui vient d'un syllogisme, et euh, Aristote a évidemment énormément exploré ces mécanismes de la pensée qui nous amènent donc à des vérités. Hein, je répète, syllogisme donc euh, tous les hommes sont mortels proposition majeure Socrate est un homme sous-catégorie hein, donc de, des hommes et donc Socrate est mortel. Là on a la question de la vérité on va dire déduite de quelque chose par une forme logique. On a ensuite euh, ce qu'on pourrait appeler les vérités postulées. Par exemple quand je dis euh, Socrate est mortel, hein, si j'énonce je, si je, ce fait-là, eh j'énonce une vérité. Je ne, la vérifi... je ne la déduis pas, je dis simplement Socrate est mortel. Tout comme je peux dire, les chiens aboient, il pleut aujourd'hui, etc., etc. Et là, on va rentrer vraiment dans ce qu'on appelle les axiomes, ou les théorèmes, ou les postulats. Ça veut dire, euh, on pose quelque chose comme prémisse de départ, et donc indiscutable, que ça ait un côté vrai ou faux. Je peux dire euh, l'eau est sèche, hein, je, je mets ce, ce terme-là entre guillemets, et à partir, en définissant l'eau comme sèche, je peux déduire tout un ensemble de choses par l'absurde. Ça veut dire que mon raisonnement restera logique, mais sur une prémisse euh, ou un postulat qui peut s'avérer contestable ou non démontrable. Et puis justement, si on, vous voyez, je, si je reprends la phrase euh, Tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel, donc là on a du déductif mais ça part de postulats genre Socrate est mortel, euh, ou bien Socrate est un homme, pardon, tous les hommes sont mortels, premier postulat, deuxième postulat, Socrate est un homme, et puis vous, on peut aller encore plus dans le cœur de tout ça, ce qui relève vraiment là du postulat du postulat, quand je dis par exemple Socrate, ou bien le chien, euh, ou bien des phrases très simples, effectivement, comme il fait froid au pôle Nord. En fait, on parle, en linguistique, on parle de prédicat, Prédicat qui vient de prédicare en latin, qui veut dire proclamer, prêcher. Ça veut dire justement la notion première non démontrée, posée comme telle. Alors, sur les questions de, de vérité, vous voyez, je viens de vous en donner trois, déductive, postulées, déclarative. Il y en a d'autres, et je ne vais pas faire le tour de toutes, mais je vous, donne, je vous en donne quelques-unes pour entrer dans l'expérience un petit peu de tout ça. Par exemple, vous avez les notions de vérité paradoxales. J'entends souvent des gens me dire « ouais, la vérité absolue n'existe pas ». Ouais, mais en énonçant ça, ils émettent peut-être une vérité absolue en disant que la vérité absolue n'existe pas. Donc, vous voyez, il y a aussi des notions de paradoxe dans la vérité et je vais y revenir un petit peu plus tard. Et puis, il y a vraiment ce que l'on peut qualifier comme la vérité expérientielle, la vérité pratique, ça veut dire les choses qu'on acquiert par la pratique. Je viens de faire, par exemple, un petit stage de quelques jours avec une personne formidable, d'ailleurs ici présente, je salue Bruno, un stage de permaculture. Et finalement, l'ensemble de ce que nous avons partagé venait d'une expérience pratique. Ça veut dire, on essaye des choses et puis de façon empirique, on commence à apprendre des vérités basées sur son terrain, sur son climat, sur sa relation avec le vivant autour de soi. Et là, on va entrer aussi dans des questions de, de vérité très intéressantes, en tout cas expérientielles, par la praxis, par la pratique. Je, je voudrais quand même mentionner un bonhomme absolument extraordinaire, peut-être un des esprits les plus intelligents auxquels on puisse penser, à savoir Blaise Pascal, hein, qui, en 1670, a écrit cet ouvrage absolument phénoménal, « Les pensées » de Pascal, et qui justement a profondément creusé la, la vérité, la question de vérité, notamment dans une recherche spirituelle. Contrairement à Descartes qui lui voulait prouver Dieu par une notion mentale et logique, Blaise va se baser sur une approche un petit peu opposée, et qu'on connaît en fait dans son célèbre aphorisme en philosophie, qui dit « le cœur a ses raisons que la raison ignore ». En fait, plus précisément, la phrase originelle dit « le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point ». Souvent, on l'interprète assez mal, cette chose-là, parce qu'on pense en fait que le cœur fonctionne de façon irrationnelle, par exemple tomber amoureux, etc. Et donc, la raison s'en va. En fait, il ne dit, dit pas du tout ça. Si on lit ses, ses pensées, si on creuse ses pensées, il dit autre chose. Il dit en fait qu'il y a une notion justement de postulat, d'axiome, de choses indiscutables qui nous viennent, qu'on va ressentir par le cœur. Moi, je vais vous parler peut-être plus du transrationnel aussi. Ça veut dire des choses que l'on sait, mais qui ne viennent pas par une question logique, mais qui viennent vraiment par une reliance, par une expérience profonde, mystique. Je rappelle que Blaise Pascal a écrit tout ça à partir d'une profonde expérience mystique. Et donc, tout son travail consiste à dire finalement, il y a des propositions indécidables au départ, qui nous viennent justement par le cœur, qui nous viennent par l'alignement, par l'expérience spirituelle. Et à partir de là, la raison va pouvoir faire des, des raisonnements logiques. Mais d'abord, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Ça veut dire qu'il y a les postulats, les axiomes en mathématiques. Je vous rappelle qu'en mathématiques, on commence par les axiomes, on pose des choses indiscutables. Par exemple, en géométrie euclidienne, on va dire par deux points, il passe une et une seule droite. On pourrait dire autre chose, on pourrait dire qu'il en passe des millions. On peut dire aussi deux droites parallèles ne se croisent jamais, n'ont jamais de points en commun, géométrie euclidienne, sauf qu'il y a aussi la géométrie, différentes géométries hein, qui vont dire bah, tiens, elles se croisent en un point ou en deux points. Et on a, par exemple, la géométrie hyperbolique ou parabolique, etc. Euh, Blaise Pascal écrivait aussi, j'aime bien cette, cette citation de sa part, deux excès, exclure la raison, n'admettre que la raison. Voilà, je trouve ça assez intéressant. Où oui, il écrivait aussi toujours dans ses pensées, nous connaissons la vérité, non seulement par la raison, mais encore par le cœur. C'est de cette dernière sorte que nous connaissons les premiers principes, et c'est en vain que le raisonnement, qu'il n'y a point de part, essaye de les combattre. Voilà, donc je crois qu'il avait vraiment dit quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Donc, Blaise Pascal parle du cœur, de l'expérience spirituelle. Moi, vous m'entendrez souvent parler de l'expérience transrationnelle, mais je dirais ça dit un petit peu la même chose. Ça veut dire remonter dans une connaissance qui ne relève pas du mental, du logico-déductif, mais dans une connaissance d'expérience intime de l'être. Et là, évidemment, il y a toute la subjectivité. Il y a vraiment le sujet et l'objet dans l'expérience. On ne peut plus séparer les deux choses. Alors on pourrait se dire « Ok, mais il y a par exemple les sciences dures, par exemple la physique, la physique quantique, etc. » Et donc, il fait des déductions, déjà par l'expérience, on va par exemple faire une collision de, de particules, et puis on va voir tout ce qui se passe, on explore et on déduit des équations, etc. Et on se dit « ben voilà, là, il y a une vérité absolue. » Et bien même là encore, remarquez que je vous parle dans des termes tout à fait postulatoires ou des axiomes, je viens de vous parler de particules, on peut parler de champs, de forces, de vecteurs, etc. » Et qui eux-mêmes relèvent de concepts complètement abstraits pour lesquels on n'a pas vraiment une définition. Ça veut dire on part d'une sorte de ressenti. Par exemple, la particule. On pourrait dire aussi unité d'information, peu importe. Mais on va toujours partir d'un postulat et la plupart du temps de postulat inconscient. Et ce qui fait d'ailleurs que ce qui définit en fait une vérité scientifique vient justement de sa réfutabilité. Ça veut dire ça, ça ne vient de Popper hein, qui nous dit ben, justement une proposition s'avère scientifique, à partir du moment où on peut la réfuter, parce que l'on peut justement soit s'attaquer aux mathématiques, on va dire qu'il peut y avoir eu des erreurs, ou bien on a des nouveaux champs expérientiels, soit parce qu'on peut aussi s'attaquer aux postulats en amont, les partis pris inconscients qu'on peut avoir. Donc vous voyez, on ne peut jamais exclure finalement cette source et cette subjectivité qui nous caractérise. Alors pour venir à des, des choses plus immédiates dans notre expérience concrète, moi, je vois qu'on se confronte finalement à deux types de vérités au quotidien, sans faire vraiment de la philosophie de haut vol. Il y a une vérité, on va dire, extérieure ou des vérités extérieures. On présuppose une vérité préexistante. Par exemple, on regarde un polar au cinéma. Eh bien On va avoir une enquête qui cherche à, démon... à trouver l'assassin du meurtre, etc. On va chercher s'il y a de l'eau sur Mars ou de la vie sur telle ou telle planète, etc. Ça veut dire qu'on sait qu'il y a une vérité quelque part, présupposée, et il faut aller la chercher, il faut aller la conquérir. Donc voilà une notion de vérité extérieure qu'on va chercher par des méthodes d'investigation empirique pour la plupart, ou parfois de déduction logique. Par exemple, on a trouvé, je crois, la planète Pluton, en fait, non, qui ne fait plus partie des planètes, mais par simple, par simple déduction mathématique sur l'observation gravitationnelle des autres planètes du système solaire. Donc là aussi, par déduction. Et puis, il y a cette vérité intérieure. Intérieure, justement, qui nous ramène exactement à ce que Blaise Pascal nous disait. Ça veut dire, il y a quoi que l'on sait, que l'on sait au fond de soi, et là, avec une complexité supplémentaire, parce que il y a quoi que l'on sait, soit parce qu'on nous l'a dit, et là, on parle de la doxa, ça veut dire, on nous a dit que les choses fonctionnaient comme ça, on nous a dit qu'on vit sur une terre plate, on nous a dit... Euh, que Dieu existe ou Dieu n'existe pas, peu importe. On nous a dit qu'il faut manger de telle façon parce que ça va nous faire du bien et pas de telle autre façon, etc. Et on ne questionne plus ces choses-là. Mais il y a quoi au-delà de cette doxa, justement, qui va s'avérer comme une vérité incontestable pour nous-mêmes Il y a aussi toujours un contexte pour une vérité. Par exemple, en mathématiques, je pourrais vous écrire une proposition tout à fait vraie, 2 plus 2 égale 11. Alors, ça peut vous sembler... Il logique, oui, mais il y a un contexte, parce que ce 2 plus 2 égale 11 s'avère vrai si je compte en base 3. Si je compte en base 10, évidemment, ça ne marche pas. Mais si je n'ai pas précisé le contexte, vous voyez qu'on a aussi un petit problème. Alors, vous connaissez aussi bien sûr mes recherches en intelligence collective, et ça nous pose une question aussi très importante. Existe-t-il une vérité absolue Ou alors, fonctionnons-nous simplement dans des consensus par exemple, imaginez qu'il y ait je sais pas, un accident, dans un carrefour de, de différents trucs qui se croisent et puis il y a plein de gens qui vont voir cet accident. On sait très bien que si on écoute les témoins, il va y avoir parfois des versions extrêmement différentes sur comment ça a eu lieu, les, les, la séquence des événements, etc. En fait, chaque témoin va apporter son point de vue subjectif avec sincérité, donc dans une vérité intérieure, mais qui peut en fait faire se confronter des éléments tout à fait contradictoires. Peut-être qu'une personne va dire « "Ben non, telle voiture, je l'ai vu passer au rouge » et telle autre va dire « "Ben non, euh, je l'ai vu passer au vert », etc. Donc en fait, on peut se poser la question de savoir s'il existe une vérité en tant que telle indépendante des observateurs. Et là, ça nous amène dans une notion dont j'aurai l'occasion de parler dans un prochain live évolutionnaire, dans quelques semaines, ce qu'on appelle la perspectivisme, à perspectivisme. Juste pour vous en dire un mot, vous imaginez, imaginons que là, nous tous dans cette salle Zoom, en fait, on se trouve dans une salle physique, on se met en cercle autour d'un objet très complexe, une sculpture très bigarrée, et je vous demande, voilà, ce que vous voyez. Et moi, je vais dire, ben, tiens, je vois des cercles rouges. Une autre personne va dire « ben Non, moi je vois des petits points bleus qui scintillent. » Une autre personne va dire « Ah non, il y a des triangles verts très jolis, etc. » Il ne nous viendrait pas à l'idée de savoir qui a raison. En fait, on additionnerait nos perspectives parce que nous avons un objet physique complexe et on sait que la seule façon de l'appréhender ensemble, déjà on ne peut le faire qu'ensemble, pas tout seul, parce que chacun a son point de vue, et on ne peut que additionner nos points de vue. Dans ce cas-là, nous avons une approche d'aperspectivisme. Ça veut dire il n'y a pas... Contrairement au perspectivisme, où nous allons confronter nos points de vue, essayer de savoir qui a raison, quelle perspective doit gagner, et bien là, nous restons aperspectivistes, ça veut dire nous additionnons les perspectives plutôt que d'en sélectionner une, soi-disant la meilleure. Donc, vous voyez que cette question de vérité collective nous pose en fait des questions. S'agit-il en fait simplement d'un consensus Ça veut dire nous tombons d'accord pour dire que euh, l'électron a telle masse ou telle probabilité de se trouver à tel endroit autour d'un atome, nous tombons d'accord pour dire, ben tiens, euh, voilà, je vois une fleur rouge et pas bleue, etc. Ou bien existe-t-il une vérité absolue Il semble que tout nous montre qu'il y a en fait simplement une vérité basée sur des points de vue, et que ce que nous appelons collectivement une vérité, en fait, vient d'un consensus. Ensemble, nous avons décidé qu'il y avait une vérité absolue, et ça nous amène dans des questions d'ailleurs en technologie très intéressantes, sur lesquelles j'ai l'occasion de travailler. Vous le savez sur les crypto-technologies et notamment sur le projet HoloChain, qui justement euh, ne fonctionne pas contrairement à la blockchain sur l'idée qu'il existe une vérité absolue. La blockchain dit voilà, il y a une vérité absolue sur les transactions qui ont lieu et on va tous la partager. Et HoloChain fonctionne sur une toute autre approche qui dit non, non, il n'y a que des points de vue, des façons de nommer les événements sur les transactions et les interactions qui se font de serveur à serveur. Et nous allons procéder sur des points de vue complètement relatifs, sur de la perspectivisme. Et là, je reviendrai dessus, je ne vais, vais pas rentrer dans trop de détails techniques. Une autre chose quand même intéressante à noter, les, les vérités s'opposent-elles Ça veut dire, existe-t-il simplement une vérité Ou pouvons-nous avoir deux propositions tout à fait vraies qui s'opposent Là, ça nous amène aussi dans des questions extrêmement intéressantes qu'on appelle la complétude et la consistance des systèmes. Et ça nous vient notamment d'un mathématicien absolument brillant des années 30 qui s'appelait Kurt Gödel, qui a écrit son fameux théorème d'incomplétude et d'inconsistance. Et là aussi, je ne vais pas le détailler maintenant, mais au moins sur des exemples pratiques. Par exemple, en éthique. En éthique, on va voir des gens qui disent, d'un côté, effectivement, il faut respecter la vie, il ne faut surtout pas tuer. Et puis d'autres qui vont dire, mais oui, mais si on souffre, enfin, on devrait avoir le droit à l'euthanasie, par exemple. Et on voit des courants qui s'opposent, parce que les postulats essentiels euh, des personnes, donc indiscutables, eh bien, vont s'opposer alors qu'ils vont essayer de se donner des arguments logiques, sans se rendre compte que la plupart du temps, ils ont simplement des postulats, qu'ils ont parfaitement le droit d'avoir, de, des croyances, et donc s'opposer sur des croyances qu'ils vont pourtant essayer de démontrer. On, on a les mêmes sujets sur euh, l'avortement, par exemple. Finalement, euh, tuons-nous une petite vie une fois qu'il y a eu l'insémination, la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde, ou pas, il n'y a rien qui le prouve, qui prouve une chose ou son contraire. Mais on va voir des gens qui disent, ben oui, il y a une vie, à partir du moment où il y a fécondation, il y a une petite vie, on commet un meurtre. Et d'autres qui disent, mais non, il n'y a encore rien du tout, ça se passe plus tard, donc libérons les femmes. Et ça continue. Faut-il, on va dire, il ne faut pas trafiquer l'ADN, etc., notamment dans les plantes Oui, mais quid des famines Il y en a d'autres qui vont dire, ben oui, mais ben non, il faut le fabriquer, le trafiquer, pardon, parce que ça peut, ça peut permettre de sauver des vies et de stopper des, de stopper des famines. On le voit aussi actuellement avec le Covid-19, hein, ou la Covid-19. Il y a des gens qui vont arriver avec des postulats justement sur l'aspect absolument précieux de la vie qu'il faut sauver médicalement, il faut soigner les gens. Et puis il y en a d'autres qui, qui vont venir avec des postulats économiques et qui disent, mais oui, mais si on tue l'économie, on va tuer encore plus de gens. Donc, ils ont le même postulat au départ qu'il faut sauver des vies, mais certains vont avoir une vision, donc un angle, une perspective plutôt médicale, il faut sauver les gens médicalement, et, et d'autres vont arriver avec une perspective plutôt économique. Et on voit qu'ils ont certainement tous raison, mais on a des vérités qui s'affrontent et qui nous montrent justement l'inconsistance de la vérité. Ça veut dire qu'on peut avoir deux choses, deux propositions tout à fait vraies, prises individuellement, et pourtant l'une dit un petit peu le contraire de l'autre. Et là, ça nous amène vraiment dans des sujets extrêmement intéressants, notamment dans la logique mathématique, mais je ne vais pas le développer ici. Je vous ai fait un petit tour comme ça de la, de la vérité, mais je voudrais donc surtout aller maintenant sur la notion de se hacker, hein, go hack yourself. Ça veut dire quoi donc justement, après avoir expliqué un petit peu tout ça, cette notion de vérité radicale Alors pour moi, tel que je l'énonce, et il ne s'agit que de ma définition, bien sûr, donc que de ma perspective, je ne vais pas l'imposer, la vérité radicale, je la pose comme l'art de toujours partager ce qui se vit au fond de moi ce que je ressens, ce que je pense, ce que j'observe, comment je vois les choses. Donc d'un point de vue parfaitement subjectif. Ça veut dire, je vois les choses de telle façon. Raison pour laquelle, vous le savez, je n'utilise d'ailleurs plus depuis assez longtemps le verbe être, justement, pour éviter de dire les choses sont comme ça, comme si ça n'avait rien à voir avec mon point de vue subjectif. Et j'y reviendrai d'ailleurs dans un live évolutionnaire, pourquoi je n'utilise pas le verbe être, pour approfondir la notion. Mais en tout cas, voilà, la vérité radicale, ça veut dire, je m'énonce dans la plus grande authenticité possible, jusqu'où là où va ma conscience, évidemment, elle a ses limites, hein, mais j'ai choisi, dans le fait de me hacker, de, poser, de me poser dans une pratique de la vérité radicale. Euh, donc il s'agit d'une vérité énoncée hein, à partir du jeu qui s'observe lui-même, du sujet qui s'observe lui-même, que je dis en accueillant ma propre subjectivité. Ça veut dire, je sais très bien qu'il s'agit d'un point de vue. Il s'agit donc du parler vrai, de donner la parole juste, qui ne prétend pas, je le répète, à une vérité absolue et imposée. Dans tout ça aussi, il y a vraiment la démarche permanente, constante, qui demande beaucoup d'efforts de toujours tenter de débusquer mes postulats inconscients. Ça veut dire de les questionner. Finalement, par exemple, on peut partager les postulats de dire, de trouver la vie précieuse de trouver qu'on euh, doit... Par exemple, j'ai des postulats de... Moi, je trouve la vie précieuse. et Je la trouve d'ailleurs tellement précieuse que j'ai choisi le véganisme pour éviter, justement, autant que possible, de tuer des êtres. Si je peux éviter, je vais le faire. Mais il s'agit d'un postulat. Il y a quoi qui prouve, finalement, le côté précieux de la vie Rien. D'ailleurs, on pourrait aussi aller dans les droits de l'homme. On postule, par exemple, tous les humains égaux entre eux, égaux en droit. Ben, il s'agit d'un postulat. Il n'y a rien qui le prouve en tant que tel. Alors évidemment, je fais partie de ceux qui, qui ont cette, ce, ce choix-là et cette croyance-là, mais il y a d'autres gens qui ne l'ont pas. Et donc, je trouve assez intéressant de débusquer les postulats inconscients parce qu'il peut y en avoir certains, pas très sympas. Par exemple, moi, ce qui m'a poussé au véganisme, je reprends cet exemple-là, eh venait le fait de voir qu'il y a dans la langue tout ce spécisme, ça veut dire toutes ces propositions inconscientes qui font qu'on va hiérarchiser ou créer des mécanismes de ségrégation et de domination d'une espèce sur une autre. Et donc, j'ai dû aller chercher tous les postulats inconscients, non pas que je les avais fabriqués moi-même, mais parce qu'ils arrivaient véhiculés par la société. Et donc, par ce qu'on appelle cette fameuse doxa. On le voit très bien, justement, dans les structures de langage, et Dieu sait si je vais en parler, justement, du langage. Quand on dit, par exemple, si je dis, tiens, il y a de la viande, ça ne va choquer personne. Si je dis, tiens, dans l'assiette, il y a un cadavre, d'un animal qu'on a torturé et mis en esclavage et massacré, ça va effectivement un petit peu moins, moins passer. Donc vous voyez que la, les croyances ne nous appartiennent pas forcément, elles peuvent se trouver vraiment partagées de façon inconsciente et je trouve essentiel dans mon discours, dans ma façon de parler, d'aller autant possible les débusquer, ces croyances, et de décider, ok, lesquelles je garde, elles me conviennent, elles me semblent justes, elles me semblent servir le monde, elles me semblent servir les autres, parce que j'ai cette croyance de vouloir le faire, et puis de débusquer celles qui ne servent pas. Euh, aussi, dans les conversations, toujours sur la question de vérité, je fais attention de voir, lorsque les autres aussi m'amènent leurs propres postulats, même s'ils essaient de les démontrer, et justement de ne pas argumenter dessus, parce que ça ne sert à rien. J'ai souvent d'ailleurs ces conversations sur le véganisme. Il y a plein de gens qui vont opposer ce qu'ils ressentent comme des déductions logiques, alors qu'en fait, ils ne font que m'opposer des croyances, ou de la doxa, ça veut dire la vérité telle que vécue par la société dans sa majorité. Alors, toujours de manière pratique, il y a quand même trois exceptions que je fais à la vérité. Je vous disais, j'ai choisi de l'énoncer, peu importe les conséquences que ça peut avoir pour moi, mais il y a trois exceptions. La première, déjà, si j'ai accès, si j'ai face à moi une personne vulnérable. On peut avoir un petit enfant, on peut avoir une personne malade, on peut avoir une personne en fragilité psychologique. Il faut faire attention, il ne faut pas balancer ça comme ça, de but en blanc. On peut faire attention, on peut parfois avoir besoin de protéger des gens de la vérité. Il y a une deuxième exception, lorsque je fais des blagues, des surprises, etc. Je trouve ça plutôt sympa parfois de faire un gros canular à son amoureux ou son amoureuse pour... Voilà, pour un anniversaire, des choses comme ça. Et puis, la troisième exception, bien sûr, s'il s'agit de sauver des vies, on imagine bien qu'il y a des périodes dans l'histoire, pensons à, chez nous à la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, on subit un interrogatoire, on va peut-être mentir pour ne pas faire tomber les autres, etc. Donc, il y a des cas, parfois, effectivement, mentir peut sauver des vies, et il faut le faire, et j'ai aucun scrupule à ce genre de choses. Mais hormis ces trois cas que j'ai identifiés, pour moi, j'ai choisi comme pratique évolutionnaire donc l'énoncé de la vérité de la vérité radicale. La vérité, je la vois en fait comme un capital, un capital ultime. Ça veut dire que ça finira toujours par payer. Il peut y avoir une vraie addition à payer sur le moment. Ça veut dire si je si je dis ma vérité à quelqu'un, si je partage ma vérité intérieure, eh bien euh, ça peut avoir des conséquences. On peut penser par exemple à des gens qui vont faire leur coming out sur leur homosexualité. Ils savent très bien que sur le moment, dans leur famille ou bien avec leur conjoint, s'ils si s'avouent cette, cette réalité d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes, eh bien, il y a, y a un prix à payer. Ou bien la vérité aussi de se dire, tiens, ai-je la vie qui me convient euh, Je fais oui ou non les actions qui me semblent justes aujourd'hui Et si je dis, ben non, ça ne va pas et qu'il va y avoir donc des conséquences par rapport à ça, ben oui, il va falloir que je paye en quelque sorte un ticket de passage. Mais l'expérience m'a montré que la vérité finit toujours par payer Peut-être même au-delà de ma propre vie, ça veut dire énoncer une vérité. Et ça, on le voit dans l'histoire, hein, des gens qui ont énoncé des vérités. L'Église ou la religion ou la croyance de l'époque leur a un peu grillé les pieds. mais Donc, ils ont payé très cher, mais la vérité a fini quand même par, par triompher, parfois, quelques années, quelques décennies ou quelques siècles plus tard. Alors, faut-il toujours dire la vérité euh, La vérité, ça ne veut pas dire se confesser tout le temps. Pour moi, il y a aussi une zone, ce que j'appelle une zone grise, ça veut dire le jardin secret. En fait, il s'agit de cet espace gris où se tisse, où se construit en moi la vérité. Ça veut dire « je ne sais pas encore ». Donc quelque part, une façon de dire la vérité à quelqu'un, de dire ben, « je ne sais pas encore ».« Pourquoi tu as fait ça ?»« ben, Je ne sais pas encore euh, ».« Tu veux faire quoi ?» Ben, je ne sais pas encore. Je laisse en fait la vérité se tisser en moi. Donc euh, la vérité, ça ne veut pas dire se mettre au rapport euh, dès que quelqu'un nous le demande. On a droit bien sûr à son jardin secret. On a droit à ces zones où se fabrique notre être, où se fabriquent nos vérités. Et ça ne veut pas dire donc la balancer systématiquement tout le temps dès qu'on qu nous la demande. Euh, J'ai aussi noté, pour finir là-dessus, que peut-être la plus grande peur que les gens ont dans les relations, se joue justement soit dans le mensonge, on a peur du mensonge, on a une trouille abyssale du mensonge des autres, on n'aime pas quand les autres nous mentent, et aussi une trouille abyssale de la vérité, parce que la vérité, elle peut faire mal. Et on a probablement inventé un truc qui s'appelle la politesse. Ça veut dire en fait une art, un art de l'évitement social, de la vérité, pour, voilà, et de, du mensonge pour dire des choses un petit peu plates, qui ne disent ni la vérité ni le mensonge, et on peut en comprendre en quelque sorte l'utilité, une sorte un petit peu d'huile de coude sociale, qui permet finalement de, de cohabiter les uns avec les autres. Cependant, je pense qu'il y a un art de la vérité. Déjà, la vérité, ça ne se balance pas. Euh, je ne vais pas balancer ma vérité, ce que je ressens, comme ça, à quelqu'un qui ne me le demande pas. En fait, je crois que la vérité, ça se propose, ça s'offre, ça ne se balance pas. On a bien cette expression de dire « balancer » ou dire « ces quatre vérités ». En fait, la vérité, si on l'offre comme une perspective, donc je reparle de la posture de l'aperspectivisme, si je dis à quelqu'un, voilà, je ressens quelque chose, je ressens des choses par rapport à ce que tu viens de dire, je peux t'offrir mon point de vue si cela t'intéresse. Vous voyez, il n'y a pas du tout la même chose que de dire, ben voilà, les choses sont comme ci ou comme ça, et donc d'amener une posture perspectiviste. Donc voilà, la vérité, elle s'offre, et à force de pratiquer la vérité radicale, eh bien on apprend à l'offrir, on apprend à la proposer, on apprend à la garder disponible, pour soi-même, bien sûr, mais pour les êtres aussi qui nous entourent à partir du moment où ils nous la demandent. Mais je crois qu'il s'agit de jamais la pousser, et en particulier dans la relation amoureuse, parce que dans la relation amoureuse, on va évidemment dans l'intimité de notre être. On va là où, le, dans le creuset de nos pulsions, de nos pensées pas très avouables, de nos attirances, etc. Et comment énoncer, en fait, cette vérité radicale? tout en gardant évidemment le creuset, l'intimité, le petit jardin secret, même dans l'intimité de, de la relation amoureuse, il y a tout un équilibre évidemment à trouver et on va pouvoir en parler. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour euh, de tout ça. J'ai beau, dit beaucoup de choses, j'ai parlé un peu plus que d'habitude. J'espère que ça vous a intéressé. Et donc, euh, voilà, on va passer maintenant aux questions, aux réactions, aux points de vue, si vous en avez, de façon à perspectiviste si possible. Je vous écoute. Bonjour Jean-François, je vais sauter sur l'occasion. C'était absolument passionnant, j'adore, la vérité s'offre. Si les gens dans les réseaux sociaux pouvaient garder cette idée, je pense qu'il y aurait nettement moins de bruit. Euh, J'ai deux questions, je vais poser ma première question maintenant et puis je vais voir si d'autres personnes vont sur ce chemin-là. Euh, alors, avant de poser ma question, je voudrais euh, juste... Euh, et je m'excuse pour mon le... français qui n'est plus très bon après 20 ans aux États-Unis, donc je vais faire un mélange français-anglais. Euh, je voudrais revenir sur la, la vérité collective. Donc, euh, la, la compréhension que j'en ai, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la confiance des êtres humains, en général, a diminué. Euh, avant, les gens faisaient confiance à la religion, aux organisations diverses et variées, ce qui faisait qu'on avait énormément une dogme. Donc la vérité collective, elle était assez forte euh, et assez commune. Avec la diminution de la confiance et l'augmentation des sciences, on sait maintenant énormément de choses sur la physique quantique, sur la neuroscience, on connaît, tu, tu parlais des biases, euh, les filtres que l'on met dans notre expérience sont basés sur nos, nos croyances. Et, et donc aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a... Avant, on pouvait se mettre d'accord sur une vérité objective, et aujourd'hui, il n'y a plus de vérité objective. Ma question est la suivante. Est-ce que tu peux parler un petit peu de... Et j'essaie de mettre des mots qui, qui ont un certain sens. J'ai l'impression que du fait du manque de confiance et de l'augmentation des sciences, il n'y a plus de vérité objective qui peut-être s'appelle vérité collective, et que maintenant, la vérité devient pour les individus, un sorte de, comme, dans un, comme dans un film, une sorte de plot. La vérité devient l'histoire que l'on cherche par rapport à notre propre histoire. Donc en fait, de cette vérité collective, on en est arrivé à une vérité individuelle qui n'est plus une vérité qui est juste un petit bout d'histoire qu'on cherche pour nous conforter dans cette identité qu'on a créée et à laquelle on s'attache. Et je voudrais savoir ce que tu penses de ça, cette connexion entre cette vérité dogmatique ou collective basée sur des valeurs communes. Et aujourd'hui, on en arrive à une vérité individuelle qui finalement, juste c'est plus vraiment une vérité parce qu'elle est tellement attachée à notre identité, à l'histoire qu'on se raconte de qui on croit être, que ça devient difficile. De, dealer, de, de, de communiquer avec les gens parce qu'il euh, y a des guerres d'identité aujourd'hui. Si, si moi, je ne suis pas vegan comme toi, eh ben, voilà, ça y est, on ne peut même pas être connectés ensemble parce que ta vérité, elle, menace ma vérité. Mais ma vérité devient une histoire d'identité. Voilà, Donc, deux mondes complètement séparés. Je voudrais savoir ce que tu penses. Dis-moi si c'est confus. Si je le rattache à mes recherches en intelligence collective, on voit bien que le monde de l'intelligence collective pyramidale, donc, qui a donné lieu aux civilisations depuis l'invention de l'écriture et dans lequel nous vivons encore malgré tout majoritairement, a construit effectivement des idéologies, on va dire, dans un mode un petit peu industriel, ça veut dire que tout le monde doit fonctionner à l'unisson sur une doxa partagée, souvent une doxa religieuse ou bien des idéaux nationalistes, etc., qui relève effectivement d'une condition, d'une des conditions pour que l'intelligence collective pyramidale fonctionne. Elle a besoin d'une normalisation des individus parce qu'il n'y a pas de chaîne de commandement possible si nous n'avons pas des individus normés dans des comportements, dans des codes sociaux, et donc, on voit effectivement beaucoup de ismes, justement, qu'on utilise. J'utilise aussi, bien sûr, beaucoup. Je parle de véganisme, notamment. Mais en tout cas, qui, effectivement, vont grouper ensemble, de manière quasi-industrielle, des grands groupes de personnes et les faire fonctionner à l'unisson. Et l'intelligence collective pyramidale a besoin de ça. Ceci dit, quand on regarde les systèmes vivants, regardons par exemple une forêt, on va voir des tas d'êtres différents, et qui pourtant cohabitent ensemble, ça veut dire qu'ils ont des euh, besoins énergétiques, des conceptions du monde, des corps, des relations économiques, en quelque sorte, des, les besoins énergétiques qu'ils ont, les modes de déplacement, etc. Tous ces êtres, malgré leur immense différence, arrivent à fonctionner ensemble. Et là, on a la complexité des systèmes vivants. On voit chez l'humain, si je reviens chez l'humain, le passage effectivement dans cette intelligence collective holomidale, qui justement ne va pas se baser sur la notion du consensus. Ça veut dire que tout le monde doit penser de la même façon. Ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. Avant, on avait beaucoup plus de grands blocs monolithiques justement qui ont donné lieu à ces fameuses confrontations de civilisations, de religions, etc. Donc des immenses blocs. Et maintenant, on voit une fragmentation, presque une atomisation dans des réseaux de pensée. On parle beaucoup de communautarisme, ça, ça, ça touche à ce que la sociologie un peu classique, c'est voir dans des tas de pays, des communautés qui se repoussent sur elles-mêmes, et ça va plus loin que ça. On pourrait parler, presque parler de l'algorithmotarisme. Ça veut dire comment sur Facebook ou Google ou les autres, des algorithmes vont me relier à d'autres communautés, à des communautés de pensée. Et donc, je vais voir sur mon wall des gens avec lesquels je me sens fondamentalement d'accord sur des idées particulières et donc avec une fragmentation encore plus grande. Moi, ça ne m'inquiète pas en tant que tel, parce que de toute façon, la diversité s'avère nécessaire. Ce qui m'inquiète vient plus du fait que les algorithmes se voient émis et conçus par quelques personnes qui jouent aux apprentis sorciers, notamment Mark Zuckerberg et les autres créer des algorithmes qui définissent ce que j'ai le droit de voir et de ne pas voir, et en plus se servent au passage sur des données personnelles. Donc là, j'ai un vrai problème avec ça. Le fait, par contre, qu'il y ait une explosion de la multidimensionnalité des points de vue, ne m'inquiète pas. Ce qui m'inquiète, ça a lieu quand on veut faire du perspectivisme. Ça veut dire qui a raison, le non-vegan ou le vegan Qui a raison, le pro-OGM, le non-OGM Le pour le nucléaire ou le contre-nucléaire L'israélien ou le palestinien Etc. En fait, individuellement, la plupart des gens ont raison, dans le sens où ils énoncent une expérience personnelle, authentique, sans forcément savoir si cette opinion personnelle leur vient de croyance. La plupart du temps, c'est vient de croyances inconsciente et non analysée. Mais lorsqu'ils ont fait ce, ce chemin-là, eh on a des perspectives. Donc la question pour moi s'avère sociétale. Allons-nous arriver à organiser de la Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de tomber d'accord. Encore une fois, pensons-nous nous-mêmes autour d'une pièce en train de regarder une œuvre d'art complexe, on ne tombe pas d'accord et on n'a pas envie de tomber d'accord. On va additionner nos points de vue pour reconstruire cette œuvre complexe et on le fait naturellement pour une œuvre physique. Mais on ne le fait pas, on ne sait pas le faire pour des œuvres ou des choses abstraites, par exemple pour le nucléaire ou contre le nucléaire. On a un objet extrêmement complexe sur la question de l'énergie nucléaire et on a souvent de tous les côtés, des gens extrêmement sincères, qui ont des expériences authentiques, et qui les amènent, mais qui les font dans des notions, a -perspectivis, des notions pardon, perspectivistes. Donc, on a une vraie question civilisationnelle et d'évolution par rapport à la question de la vérité, non pas comme un consensus, non pas comme homogéné homogénéiser tout, mais comme arriver à faire émerger quelque chose sur lequel on n'a pas forcément de contrôle par ce principe de la perspectivisme. Alors, comment on fait techniquement parlant Là, Je ne vais pas rentrer dedans maintenant parce qu'on va dans, dans, dans des choses bien trop loin, mais notamment ce qu'on fait avec Holochain nous, va nous donner des outils justement d'émergence, de gouvernance, alors qu'on on ne tombe pas forcément d'accord. On va avoir des perspectives ou des points de vue extrêmement différents. Voilà. Mais là, on entre dans un, un tout autre domaine. Mais Merci Virginie pour cette question importante. Je sais que Virginie avait une deuxième question. Bonsoir à toutes et à tous. Mais je voulais juste encore rebondir sur la vérité collective, parce que ça me parle, je suis praticien en intelligence collective. Euh, j'ai fait le lien, mais j'ai peut-être mal compris ou mal noté, euh, Jean-François. Tu es parti de la vérité collective, euh, à laquelle tu as associé une notion de consensus et finalement une notion de vérité absolue. Euh, la question qui me trotte dans la tête, c'est finalement, dans quel périmètre c'est vrai parce que finalement, la vérité collective, si je pense à un groupe physique qui, dans une entreprise, dans une équipe, etc., donc qui a abouti à un certain consensus où ils ont confronté des points de vue et sont arrivés à une vérité à laquelle ils sont tous d'accord, ou en tout cas qui sont prêts à adopter collectivement, donc c'est ce que j'appellerais en effet une vérité collective, ça me parle bien. Euh, oui, il y a eu consensus, euh, en tout cas, bon, après c'est peut-être questionnable, mais peu importe, mais à partir de quel moment peut-on parler d'une vérité absolue Parce que, que dans quelle dimension est-elle absolue au sein du groupe toujours, mais est-ce que le cumul de vérité collective, ou est-ce qu'une vérité collective est vraie dans un autre groupe, et du coup, devient-elle absolue enfin, voilà, C'est là où ça me questionne, ça frotte un peu. <rire> Merci Laurent. Ben, tu poses une question qui, qui, qui frotte un peu depuis très longtemps, puisqu'elle frottait déjà les, les Grecs <rire> en Occident, et je n'ai absolument aucun doute sur le fait qu'elle a frotté tous les philosophes de, de tous les temps. Et on le voit bien justement dans l'ironie de cette phrase lorsque euh, quelqu'un, j'entends des gens dire « mais il n'existe pas de vérité absolue <rire> » et semble m'énoncer une vérité absolue en disant qu'il n'y a pas de vérité absolue. Et je pourrais aller encore plus loin dans, dans ça. Je pourrais dire « mais finalement, ce que je viens de dire s'avère peut-être pas une vérité absolue. » Et peut-être en disant ça, <rire> j'en énonce une. Donc en fait, ça nous dit, je pense, une chose assez intéressante. D'une part, déjà effectivement, il y a des consensus, ça veut dire des expériences relative. D'autre part, il y a peut-être une vérité absolue, mais le mental ne peut pas l'avoir. Ça veut dire que ça échappera toujours à notre mental. Et là, on rentre vraiment, et je pense qu'il faudrait que je, je fasse peut-être justement un jour un, un live évolutionnaire sur, exclusivement sur Godel, et les, Godel Kurt Gödel et les mathématiques, sur la notion de complétude et de consistance des systèmes. De façon euh, basique, il dit on peut créer n'importe quelle axiomatique, par exemple les axiomes de la géométrie euclidienne. De droite, on définit deux droites parallèles si elles n'ont aucun point d'intersection, par exemple. Mais on a la géométrie, autre géométrie qui vont dire « Non, au contraire, elles ont un point de connexion ou deux points de connexion. » On postule ça, on crée un axiome. Et à partir de différents axiomes, on va faire des inférences logiques et donc déduire des vérités théorématiques par ce que font les théorèmes. Mais on a la même chose dans la loi. Je vous invite d'ailleurs à lire un article que j'ai écrit sur mon site qui s'appelle Au-dessus des lois Et où on va avoir des lois absolues, par exemple les droits de l'homme. On va dire chaque être humain naît libre et tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit ». Voilà un postulat. Et après, il va falloir bien sûr arbitrer donc, par des déductions logiques, poser des tas de lois complémentaires. Par exemple, comment on gère le cadastre, les terrains, qui va à l'école, qui a le droit d'avoir le permis, etc. Et on va arriver à des, des propositions dites indécidables. Ça veut dire complètement opposées l'une à l'autre. Il va falloir choisir. Et ça s'appelle donc la, la, la non-complétude des systèmes. Aucun système s'avère complexe. Et on va se confronter en fait, au quotidien dans ce genre de choses sans s'en rendre compte. Ça veut dire, on, on a l'impression d'une vérité absolue, mais d'une part, il y a un contexte. 2 plus 2 égale 11 en base 3. D'autre part, ça vient d'un consensus construit collectivement, mais sur des prémices dont nous n'avons pas forcément conscience. Et quand bien même on les a conscientisées, ces prémices, eh bien on voit qu'on pourrait en choisir d'autres. Et donc, ça va nous questionner. Et on revient à l'expérience de Pascal, mais de toute façon à toutes les expériences mystiques qui disent la même chose. Le mental n'arrivera jamais à trouver la vérité. Le mental s'avère bien pour la partie logico-déductive. Ça veut dire, à partir des postulats que j'ai, je vais pouvoir, avec mon mental, déduire des choses et nous allons pouvoir le faire ensemble et éventuellement créer des consensus. Mais je, je souffre beaucoup avoir énormément de débats politiques ou, autour de la table, tout simplement, de gens qui ont l'impression d'argumenter dans une logique alors qu'ils ne font qu'amener des postulats. Et les postulats, ça se respecte. Franchement, si quelqu'un dit euh, postule bah, les hommes supérieurs aux femmes ou euh, des, des théories racistes, je ne peux pas lui prouver le contraire. Je ne vais même pas argumenter. Je peux me sentir en désaccord profond, et, et je peux le dire, mais je ne peux pas aller dans l'argument logique autour de, autour de ça. Et Je trouve ça vraiment très important d'avoir cette conscience-là, de développer un muscle pour un petit peu chasser, euh, aller chasser, attraper ces, ces postulats au fond de soi, et pour savoir à quel moment on peut vraiment argumenter, parce qu'on va argumenter sur la déduction logique, et à quel moment il faut arrêter d'argumenter, parce que ça se joue sur du sur du postulat. Et je trouve ça intéressant justement d'avoir ces distinctions-là dans des collectifs, en particulier en entreprise. Je ne sais pas si ça nourrit ta question, Laurent. Oui, écoute, de toute façon, je pense qu'il y a, merci, une réponse qui n'est pas forcément l'effet évidente, mais euh, ça éclaire. Merci. Euh, là, en fait, lors de ta première réponse, tu as répondu à ma deuxième question où je me demandais quelle pourrait être... Euh... Le futur, et même si on sait que le futur est une illusion, c'est un jeu d'esprit de, qu'on fait là, euh, j'en suis bien consciente, mais donc je me demandais si, euh, quels pourraient être les comportements qui ressortiraient d'une société individualisme individualiste, avec peut-être cette, cette idée de perspective, si on adopte ça, quel genre de comportement Et Ma première réaction était d'avoir un petit peu peur du, du futur. Et puis après, je me suis euh, rappelé qu'effectivement, peut-être que si on combine le perspectivisme avec euh, la forêt, la nature, et la façon dont les systèmes naturels fonctionnent entre, entre eux, finalement c'est un modèle. est ce que si l'être humain et les hommes pouvaient s'appliquer on pouvait collaborer de la même façon, d'où la permaculture, on en arriverait peut-être à une société positive. Et puis, c'est peut-être pas un hasard si effectivement, si on met plus de femmes dans les organisations, parce que finalement, les femmes, elles ont beaucoup moins ce désir de, de combat et, et pas le même comportement naturel, mais aussi de conditionnement, eh peut-être qu'avec ça, il y aura plus d'émotions qui ressortira. Et les émotions, effectivement, c'est peut-être un point d'entrée pour la vérité. Donc voilà, je me posais la question, quels pourraient être les comportements individuels qu'on pourrait voir apparaître si on arrivait à une société individualiste Pour finir de construire un petit peu dessus, alors tu disais le perspectivisme, en fait je pense que tu voulais dire la perspectivisme, l'apostrophe, ça veut dire le fait que les perspectives ne se combattent pas mais s'additionnent comme des expériences authentiques à partir desquelles quelque chose qu'individuellement on ne contrôle pas, mais qui vont émerger. Et J'ai parlé aussi beaucoup d'émergence dans des lives précédents. Et Justement, l'aperspectivisme relève d'un processus d'émergence à un nouveau niveau qu'on ne contrôle pas nécessairement individuellement. Contrairement au perspectivisme où quelqu'un essaye, par la force, par la ruse, par le bien parlé, par le charme, peu importe, ou par la corruption, mais essaye en tout cas d'imposer une perspective contre les autres. Ensuite, tu parlais de l'individualisme. Je trouve important de garder aussi cette notion, cette distinction intéressante de l'individualisme versus l'individuation. Si je caricature, l'individualisme, ça veut dire « moi contre les autres ». L'individuation, ça veut dire « moi avec les autres ». Ça veut dire « je vais vraiment dans mon être » et donc la connaissance de ces vérités qui me constituent, qui me semblent justes, la vérité de mon être, et je vais composer avec les autres qui ont peut-être d'autres vérités, d'autres façons de, de fonctionner. Et donc une, une posture évidemment mais voilà La notion de l'individualisme se voit notamment très largement exacerbée par le consumérisme, par aussi la culture de l'intelligence collective pyramidale. Ça semble paradoxal, parce qu'on dit qu'il faut des gens conformes. Des gens conformes, ça veut dire des gens capables de fonctionner dans des chaînes de commandement, donc ils vont dans des processus de normalisation, notamment qu'on appelle l'école. Ils vont tous sortir normés en passant par des programmes, des filières. intéressant de noter le, le langage issu de l'idéologie, de l'industrialisation, on a les mêmes processus. Et paradoxalement, ça passe par une sorte d'individualisme. Ça veut dire euh, trouver son intérêt personnel, mais finalement, dans cet individualisme, chacun va vouloir consommer, acheter son écran-place, sa bagnole, etc., s'affirmer dans quelque chose, mais finalement, dans une doxa générale extrêmement prégnante, parce que l'individualisme fonctionne énormément sur ce, sur ce modèle-là, ça veut dire dans une doxa. Quelqu'un qui sort de la doxa fait un processus d'individuation. Quelqu'un qui reste dans la doxa peut avoir des comportements extrêmement individualistes. On va voir aussi des comportements tout à fait noyés, ça veut dire complètement euh, imbibé euh, comme un buvard d'une idéologie particulière. On a les deux. Voilà. Oui, peut-être euh, peut plus pour un, pour un partage ou une résonance. Euh, enfin, C'est vrai que le, je suis d'abord à, à la fois préoccupé et à la fois euh, j'observe et, et, et j'attends de voir ce que ça peut générer Mais par cette capacité du coup à se créer chacun nos propres vérités. Et, et effectivement, je, je constate qu'on peut trouver. Euh, des arguments et des sites internet longs comme le bras de chaque côté d'un plaidoyer ou d'une controverse. Et, alors, du, du coup, il y, y, y a un côté, euh, et puis on le vit là avec la période du Covid et, et de tout ce qui peut s'en suivre comme, comme théorie, comme raisonnement, comme grille de lecture, comme explication. Et, et, et dans mon point de vue, c'est sans doute qu'on a besoin euh, de se donner un sens à des choses ou de, de se raccrocher à une logique euh, et être en difficulté d'accueil de ce qui est. Alors, Je ne sais pas si euh, je dois me réjouir de ça, ou si je dois m'en inquiéter, je suis un peu tiraillant entre les deux. Euh, là où je pourrais m'en réjouir, c'est qu'il me semble, en tout cas c'est le processus que j'entends je, en moi, il me semble que c'est une invitation à ne plus trop se fier à des vérités dites extérieures, euh, qui me seraient relatées, que ce soit par une doxa ou par l'atomisation des points de vue, mais plutôt, euh, il me semble, à pouvoir trouver un chemin d'intériorité qui, qui me fasse me confirmer ou pas, euh, que tel ou tel élément, telle ou telle euh, réalité, euh, bah, j'entends, je, je, je sens, je l'entends résonner en moi, comme, comme juste ou pas, comme... voilà, et je me dis que c'est peut-être dans, dans ce merdier, j'ai envie de dire, d'informations euh, qui vont en tous sens, c'est peut-être la bonne nouvelle, c'est que si on peut plus se raccrocher à l'extérieur, il y a peut-être un chemin intérieur à l'explorer, euh, voilà, j'en suis là, c'est un, un partage, volontiers d'entendre aussi Jean-François par rapport à ça. Mmh. Merci Thierry. Ben, tu sais, euh, mon approche sur, euh, enfin, comment je parle un petit peu de l'intériorité subjective et de l'extériorité objective, donc sujet-objet, et qui semble vraiment fonctionner comme de miroirs l'un sans l'autre, et d'ailleurs Blaise Pascal le dit aussi très bien, euh, s'il si n'y a aucune, euh, comment dire, aucun mental, aucune déduction logique, tu y perds, et s'il n'y a que ça, s'il n'y a, a que le rationnel, tu y perds aussi. Donc euh, il y a cette question d'équilibre. Ça veut dire notamment, je peux par exemple avoir quelque chose qui me semble une vérité dans mon être, donc dans mon intériorité subjective, il va quand même falloir que j'aille la confronter dans le monde, ça veut dire dans la physique du monde. Donc dans le, dans le vrai, euh, j'avais fait aussi un live d'ailleurs sur le beau, le bon, le vrai, euh, et le vrai dans ce sens-là, pas la vérité, mais le vrai, ça veut dire le principe de réalité, le « hit en anglais, je lâche une pierre, elle tombe. Donc, il y a un principe de gravité, etc. Je monte une entreprise, va-t-elle marcher ou pas Ai-je bien compris la physique du monde et de la société dans laquelle je vis Je monte un mouvement idéologique, une religion, etc. Ça marche ou ça ne marche pas je, je crée un vaccin ou je construis un pont, le pont il va tenir ou ne va pas tenir, etc. Donc, euh, il y a quand même un moment où ce qui jaillit comme une vérité intérieure, puisque nous vivons sous une forme incarnée, doit ou va, à un moment ou à un autre, se confronter à cette incarnation. Alors je peux le garder pour moi aussi, je peux tout à fait avoir une vérité intérieure, ne jamais l'énoncer, j'ai tout à fait le droit, j'ai aucun souci avec ça, mais je peux avoir aussi envie de la mettre en action, ça veut dire à un moment de l'incarner. Donc euh, je reprends, puisque je, je ne peux parler que de ce que je connais, je reprends cet amour inconditionnel que je ressens pour les humains, mais aussi les non-humains, qu'on appelle les animaux non-humains. Bon, ben, à partir du moment où j'ai cette épiphanie, de me dire « mais il faut arrêter de les massacrer, de les mettre en esclavage, il faut sortir de cette doxa qui consiste à les rabaisser, à les traiter de sales, d'imbéciles, d'idiots, etc. » Si je décide de ça, je peux d'abord avoir cette épiphanie, mais il y a un moment, je vais devoir me décider à quel degré je vais dans le monde. Et ça peut avoir des conséquences. Et on a aussi ça, on peut avoir ça dans le, dans le couple. Par exemple, j'ai eu à une époque, il y avait quelque chose qui pour moi devenait une évidence alors que je me trouvais marié, me dire « je ne comprends pas la relation sexuellement exclusive ». Bon, il n'y a rien qui, qui dit qu'il faut rester exclusif ou pas exclusif, je ne vais pas rentrer dans le débat, il y a juste voilà, quelque chose en moi, une vérité. Bien, le jour où je l'ai énoncé, je savais que ça allait complètement transformer notre, notre, notre relation, que la notion du mariage au sens classique du terme allait s'effondrer à ce moment-là, il y avait des conséquences. Donc, euh, voilà, quand on a une vérité qui se fait jour, ça va peut-être demander justement… Euh, du courage, surtout si on a choisi, moi, comme, comme moi j'ai choisi effectivement l'énoncé de cette vérité radicale, peu importe les conséquences. Ça veut dire que ça peut avoir des conséquences, ça peut me coûter cher financièrement, humainement, etc. Jusqu'à une certaine limite. Peut-être que je n'ai pas encore rencontré, depuis que je le fais, des situations où j'ai suffisamment peur. Peut-être qu'un jour je me sentirai tellement terrorisé que je ne l'oserai pas, la vérité. Jusqu'à présent, en tout cas, je m'y essaye. Et parfois, si je sens des peurs, je, je, je vais me donner le temps nécessaire pour construire, pour aller encore plus chercher les postulats, pour ressentir aussi comment je vais rentrer dans la pratique de cette vérité dans le, dans le monde. Donc voilà, Il y a de l'intérieur vers l'extérieur, et puis il y a bien sûr le sens contraire, de l'extérieur vers l'intérieur. Ça veut dire, voilà ce que je vois comme proposition de vérité dans le monde. Et là, effectivement, avec Internet, de manière ultra-fragmentée, je peux regarder une vidéo YouTube qui dit une chose avec un aplomb absolu et son contraire. Et on le voit aussi sur, actuellement dans le débat scientifique autour de la COVID. Il y a des gens qui disent oui, « soit absolument le masque » et puis il y a d'autres gens, et des gens tout à fait sincères, honnêtes, chercheurs, ils ont un CV long comme le bras, et ils disent aussi ben « Non, ça, ça s'avère contre-productif. » Et d'ailleurs, il ne s'agit pas d'une pandémie, etc. Il y a un moment, en fait, où je trouve la, la démarche importante à avoir consiste à essayer de comprendre leur postulat. Ils partent d'où dans des propositions parfois inconscientes, dont ils n'ont pas forcément conscience. Certains, oui, vont le dire, et d'autres, ben, pas tellement. Et pourtant, ils ont une approche tout à fait, tout à fait sincère. Voilà, euh, donc je construis un petit peu sur ce que tu dis, Il a pas vraiment une question, mais ça, ça m'inspire en tout cas ces réflexions. Merci Thierry. Merci à toi. Euh, bonsoir Jean-François. Bonsoir, bonsoir à tous. En fait, moi ce que je ressens, c'est que, la le fait d'avoir, de s'identifier comme je le disais euh, par écrit là, de s'identifier à sa vérité amène des confrontations alors que si euh, et quand je dis sa vérité c'est une vérité en fait qu'on a euh, de la doxa pas sa vérité incarnée euh, ce que je ressens, c'est que le fait qu'on ait une vérité incarnée, c'est-à-dire qu'une expérience, et que c'est notre vérité, euh, là, si on s'identifie à ça et qu'on euh, qu qu est face aux autres et qu'on essaye de le défendre, c'est peut-être plus entendable parce que c'est quelque chose, c'est notre expérience. Après, je ne dis pas qu'il faut s'identifier qu à ça, mais ce que je veux dire, c'est que s'identifier à une vérité de la ou à sa vérité qui est incarnée euh, amène de toute façon une confrontation. Donc peut-être que c'est euh, peut-être que maintenant je vais faire attention justement quand je dirai une vérité à ne pas m'identifier à ça, justement, à elle. Ouais, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, merci de, de ton témoignage. Effectivement, il y a aussi effectivement, la question de savoir à quoi s'identifions-nous, à quoi on s'identifie. Si je me définis par mes émotions, si je me définis par mes pensées, ou si je me définis par même aussi mes, mes vérités, là on entre effectivement dans une, une question encore autre, et plus profonde de, de l'être. L'être absolu, l'être authentique, ou l'âme, ou peu importe. Mais Ça pose effectivement une question. Mais je crois surtout, pour finir, pour, pour conclure, puisque nous, allons, nous arrivons au bout de notre, notre heure, j'ai voulu vraiment aborder la vérité dans le contexte de se hacker soi-même. Et ce que j'essaie de partager ici consiste à dire que pour moi, dans mon expérience, perspectivisme, un perspectivisme pardon, donc j'offre ma perspective, Donc dans mon expérience, la pratique de la vérité radicale relève d'une évolution. Ça veut dire que ça nous fait évoluer, ça nous fait grandir. On devient, je pense, un être humain plus accompli, plus vaste, plus aimant, plus empathique, à partir du moment où justement nous osons énoncer et se connecter à cet immense tableau de bord intérieur, à savoir les émotions, regarder et contempler les pensées qui passent, écouter toute son expérience, etc. et les amener comme une proposition, comme un cadeau offert aux autres plutôt que de vouloir les convaincre d'eux. Et la pratique de la respiration avant de parler m'a grandement aidé justement à ça, et je ferai, on fera aussi un, un live évolutionnaire là-dessus. Ça en fait des lives évolutionnaires qui vont venir, justement pour incarner cette, euh, cette pratique de ne pas fonctionner sur le pilote automatique qui énonce des croyances, parce qu'on va très vite, et aussi le fait de ne pas utiliser le verbe être justement pour ne pas imposer des soi-disant vérités. Ça résout pas tout, mais ça résout beaucoup, beaucoup de, beaucoup de choses. Donc simplement, la vérité radicale pour moi veut dire donc postuler, j'ai offrir ce qui se vit en moi, dans ma subjectivité, pour que l'autre ou les autres en fassent ce qu'ils veulent. Ça ne m'appartient pas ce qu'ils vont décider de prendre. Ça ne m'appartient pas de savoir s'ils doivent tomber d'accord ou pas. Je ne fais qu'offrir cette vérité. Et là, il y a un art. Parce qu'une fois qu'on a décidé ça, une fois que je l'ai décidé dans ma vie, j'ai dû apprendre ensuite le mode opératoire pour justement ne pas dire des choses, ne pas balancer des choses, mais vraiment... Offrir ça dans une relation d'économie du don avec les autres et l'offrir uniquement si la personne ou les personnes le demandent. Voilà. Merci. Je propose qu'on finisse dessus. Merci pour, euh, voilà, de vous avoir retrouvé Tous ces beaux visages, ces belles personnes euh, que j'ai toujours autant de joie à retrouver. Et vous le savez, donc, la semaine prochaine, eh bien, même heure, donc lundi à 19h, nous allons avoir notre prochain live évolutionnaire. Et là justement, on va rentrer plus en détail dans un truc un peu de Qi, la relation amoureuse. Là aussi, on fonctionne sur beaucoup de doxas, sur beaucoup de, de, de choses, on va dire, acquises par la culture. Et on va se questionner aussi, y a-t-il un intérêt ou des choses à faire pour hacker la relation amoureuse Donc on va toucher à ce, ce sujet la semaine prochaine. Vous le savez, il y aura un replay sur, la chaîne, sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à poster vos commentaires. Vous pouvez bien sûr, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook Les Humanonautes. Donc, Il suffit de vous y inscrire et puis de mettre un petit mot pourquoi vous venez. Et bien sûr, je vous y accueillerai volontiers. N'hésitez pas aussi si vous voulez apporter vos compétences, notamment dans tout ce qui touche au montage, la communication, etc. J'ai beaucoup de travail, donc ça m'aide beaucoup. Et puis, si vous voulez soutenir mon travail, tout ce que je fais, mon œuvre, eh bien, vous pouvez appeler, vous pouvez aller sur ma page nouvelle.com/don, et vous verrez une page Tipeee et donc d'autres don façons, d'autres manières de me soutenir au niveau, des, au niveau des dons. Voilà. Et je sais que certains et certaines d'entre vous dans cette salle Zoom le font déjà, et je les en remercie profondément. Je vous souhaite une très très bonne semaine, et on se retrouve lundi prochain à 19h pour parler d'amour. A bientôt.